Bonjour les amis, je suis ici dans le sud de Tenerife à Playa Paraiso, 27 degrés en ce mois de septembre, il fait vraiment chaud. Dans cette vidéo je voudrais répondre à la question où placer son stop loss. Effectivement il y a beaucoup de personnes qui me demandent où faut-il placer son stop loss, à combien de la position, 10 pips, 20 pips. En fait c'est une erreur que font beaucoup de débutants de penser qu'il faut systématiquement à un endroit précis son stop loss. Vous devez placer un stop loss selon différents critères et tous les jours, à tous les moments de la journée ce ne sera pas au même endroit. Effectivement vous pouvez avoir une volatilité différente selon les heures de la journée, selon les annonces qui sont faites sur les marchés donc si vous mettez un stop loss à 10 pips par exemple, peut-être qu'il va être directement euh, touché au moindre mouvement. Si vous regardez les marchés vous voyez qu'il y a une fluctuation qui peut être faible à certains moments et beaucoup plus ample à d'autres moments. Donc on ne peut pas dire systématiquement je vais placer mon stop loss à telle distance de ma position. Donc ça demande une analyse et ça demande une pratique. En plus de cela selon l'actif que vous allez trader vous avez des actifs qui ont une plus grande volatilité qui bougent de manière beaucoup plus rapides et plus amples et d'autres qui ont des mouvements plus lents et moins, avec une moins grande amplitude. Donc vous devez tenir compte de ces différents critères et c'est en fonction de l'expérience bien sûr que vous arriverez à trouver la meilleure manière de procéder mais n'essayez ne, pas de mettre systématiquement au même endroit euh, un, un stop loss surtout si vous changez d'actif alors je vois aussi beaucoup de débutants qui traitent 10 actifs différents en cherchant toujours l'opportunité à n'importe quel moment. Ils ont perdu sur un marché, hop ils basculent sur un autre marché pour essayer de, de regagner leur perte. c'est une erreur. Je vous conseille de vous spécialiser sur un marché, que ce soit l'euro-dollar par exemple pour les, les débutants. Si vous débutez sur euh, MT4 par exemple, la plateforme que je recommande aux débutants, eh bien l'euro-dollar est un marché qui bouge régulièrement mais qui n'est pas trop rapide. Donc c'est selon moi un très bon, très bon marché. A vous de voir à ce moment-là si à quelle distance vous mettez votre, votre stop loss parce qu'effectivement même sur un marché comme l'euro-dollar, ça peut varier, vous, avez, vous pouvez avoir une plus forte volatilité à différents moments de la journée ou à différents jours de la semaine. Observez bien sûr les annonces, toujours le matin comme je, je l'explique dans mes formations, donc euh, avant de trader, regardez s'il n'y a pas une news qui va faire bouger fortement les marchés parce que ça peut bien sûr euh, être important et euh, évitez de vous positionner juste au moment de la news, attendez 15 minutes et sortez du marché 15 minutes avant la news. Mais donc toujours euh, être prudent, après faut-il mettre un stop loss physique ou un stop loss psychologique Ça c'est une autre question à laquelle euh, il faut bien sûr euh, chercher la, la réponse, ce n'est pas systématiquement un stop loss physique qui est la meilleure solution, parfois vous avez euh, un marché qui a une tendance forte et si vous mettez un stop loss trop proche il va être touché, donc il faut laisser une certaine respiration au marché pour arriver à avoir euh, la meilleure opportunité de, de faire des gains en trading. Donc, ne soyez pas systématique sur, sur votre manière de positionner un stop-loss. Euh, ça varie ça varie des selon le jour, ça varie selon les marchés également. Si vous cherchez une formation euh, au trading et plus particulièrement une formation au scalping parce que je pense que c'est de cette manière-là que vous apprendrez le plus rapidement, que vous aurez l'occasion de tester ou positionner euh, votre stop-loss, et bien vous avez un lien ici au-dessus vers mes formations scalping, vous avez aussi un lien sous cette vidéo et vous verrez dans la formation que placer son stop loss varie selon les marchés, varie également selon les, les, les actifs que vous tradez et vous aurez l'occasion, puisque en scalping vous faites beaucoup de trades, de tester de manière efficace où placer votre stop loss. Faites-le sur un compte de démonstration au départ. Vous ne prenez aucun risque et ainsi vous verrez comment évolue le marché et où vous pouvez placer votre stop loss en choisissant l'un ou l'autre actif. Donc dans ma formation au scalping, dans la partie 3, vous verrez que je traite sur le sur pro real time, particulièrement le, le DAX. Et vous verrez que c'est un marché très très, très volatile, très rapide, notamment à l'ouverture des marchés. Et à ce moment-là, il vaut mieux mettre un stop loss à une certaine distance. Et toujours trader de préférence dans la tendance, après avec un peu d'expérience vous pourrez bien sûr trader en contre tendance, profiter de certains mouvements à certains points bien précis comme je le montre dans ma formation. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à faire plus de vidéos et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne eh bien c'est le moment, allez-y maintenant